Oui, ok. Ça fait 20 euros s'il vous fait? Oui, encore un peu plus ça hein, même si ça touche derrière, oui parce qu'ici, c'est jusqu'à la ligne que la ferme. voilà parfait parce qu'il y a des freins automatiques oui oui, oui. ok parfait mais je vais relancer oui. alors je ferme ici super alors, merci, revoir, Oui, bon euh, bon pied bon bon bon bon pas bon bon bon bon Oui, bon bon bon bon oui, oui, bon ah, oui, oui, okay. pour, pour bon Parfait. Parfait. Au, revoir. Au revoir. Au revoir. Et voilà, monsieur. Ça va Il n'y a pas de montant visible dans la caméra. Tu veux filmer plus devant Regarde. On sont Tiens, tu vois Par, par là. Donc, on va filmer par là, hein Ça, hein. le comme piqueur, ça, hein. comme ça on voit Martin. Voilà. On voit la Meuse. Regarde là, on croise d'autres cabines. Regarde. Regarde là. Et voilà, on vient de les croiser. la, la là on a la cendre, on voit l'atelier de Salzine, hein, là à gauche mm -hmm. l'atelier de Salzine. on voit la citadelle d'où on vient c'est chouette Par qu'il m'a mis l'ont fait il y a une panne Martin et je crois que ça leur a plu on est à l'arrêt non mais on va tout doucement il fait. on est trop lourd non hein regarde Regarde-là, regarde-là, regarde-là, là à droite, tu vois les autres. Donc en fait, le poids des cabines qui montent, c'est à peu près le même que le poids des cabines qui descendent. Et donc ça ne consomme pas beaucoup. Il ne il faut, faut pas tout soulever, quoi. Tu vois C'est euh... un système qui est plus ou moins équilibré. Ah oui, oui, avec la nouvelle gare des bus, oui. Ah oui, ah oui là-bas. Là-bas, c'est la gare. Mais ah. d'ailleurs, on voit un bus là. Celle que papy n'aime pas. Ah. <rire> voilà, on est reparti. Oui. Il y a en dessous de nous la citadelle. Là-bas, à droite, ses jambes. J'espère qu'on ne va pas tomber sur les escaliers non, je crois pas. Stéphane te l'aurait dit. Mm -hmm. Et là, on descend. Hein. Là, on descend. Hein. Mmh. Alors, on va survoler la cendre. voilà la cendre. Là, on va ah, passer on est, on on Ah oui, école. Ah oui, l'école Sainte-Marie. Ouais. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses Bien. Et franchement, bien adapté. Oui, c'est vrai. Très bien adapté. La cendre et la meuse au bout, c'est le confluent. On pourrait refaire une fois avec Camille, on est avec Camille séparée. Oui. Ou séparée, on verra. Nous allons arriver à destination. Et là, on arrive à destination. Alors, petite gare d'arrivée. Refixer ta caméra. Mmh. Bon, attention, je vais mettre la mmh. On va pas tout bloquer trop longtemps. Hein. Ce serait amusant. C'est bien. Chouette. C'est court. <rire> mmh. Regarde, la porte va s'ouvrir automatiquement, je crois. Oh, ça filme toujours. Oui. Mais juste. Voilà, allez-y. ma journée à Merci beaucoup. Vous aussi. C'est c'est Oui, non, non, non, voilà. J'ai eu un stress. Et les Pourquoi ça va On c'est normal. tellement. Qu'est-ce qu'il y a